C'est quoi ton plus beau souvenir du Talaiseu de la Foyeuse C'est aller dans notre spot secret. Et toi Albon, qu'est-ce qui t'a marqué avec ce télésiège Moi, c'est toutes les boîtes prises dans le pâté de la chaux. a trop, dis donc yeah C'est quoi tes souvenirs à toi, Didier Alors moi, ouais, c'est des innombrables courses poursuites oui. dans nos magnifiques forêts ici. Et toi, Damien tu te souviens de quoi Alors moi c'était la descente depuis la croix de l'hiver. Et toi, Lucas, c'est quoi ton plus beau souvenir du télésiège de la foyeuse C'est quand j'ai pu skier en télémarque de nuit et aller dans la peau À toi Marc, c'est quoi ton souvenir Alors moi c'est toutes ces belles images qu'on a pu tourner tous ensemble dans ce, dans ce beau domaine qui est les portes du soleil.